Salut les boys, salut les girls, c'est Winman. content de vous voir aujourd'hui, le facteur est passé. Écoutez, euh, la grosse boîte, c'est toujours du qu'on va ouvrir ça. Trois enveloppes, un paquet. Euh, merci les boys, merci vraiment. Pinkush, on va fumer un Pinkush ensemble, 19,99% de THC. Écoutez, euh, j'ai acheté quelques contenants, là. Puis, euh... J'ai deux contenants, là que je shake puis c'est une grosse cocotte que j'ai eue. Puis les deux autres que j'ai achetés, c'est un peu là, du. Pas du shake, là, mais vraiment des cocottes miniatures. Donc euh, on va rouler ça ensemble. Il est déjà égrénéé. J'aime beaucoup, beaucoup le papier. C'est ainsi, là, Skunk Brand. Euh, c'est un cadeau d'un abonné. Et puis, euh, c'est lui que j'utilise euh, un après l'autre. Depuis quasiment un an, depuis la légalisation, je sais pas pourquoi, j'ai toujours acheté des... Euh, j'ai changé de papier pour euh, des papiers organiques. Des papiers euh, non blanchis à l'eau de Javel, j'imagine. Euh, organiques, tout ça. Puis je, je pense que j'aime moins ça. Euh, j'ai fumé du zigzag toute ma vie. Après ça, quand tu allais au dépanneur, tu avais Rizla. Bon, là, j'achète, je suis en train de tout m'aganer le restant du papier. Un euh, Rizla, on avait le Rizla, Rizla bleu, là, je pense que j'en ai un ici. Cette compagnie-là, ici, là, mais le format, c'est un format régulier, là, qu'on avait, là, comme le zigzag. J'ai toujours fumé zigzag euh, pendant 10 ans, straight. Euh. Des fois, quand on allait dans d'autres dépanneurs... Euh, on voyait OCB. Un peu OCB, un peu Rizla. Et Zigzag. Alright. Euh, le gars, il n'a pas mis bien mettre de couche. Je pense que le gars, il n'a pas mis assez. Bon, on va en mettre un petit peu plus de pink couche, les boys. Hein? On va... Euh on va se gâter. Attends, un petit morceau, un petit morceau de plus. Bon. Les trois enveloppes que j'ai, ça vient de la même personne. Ça vient de mon abonné et ami Marc. J'ai hâte d'ouvrir ça. On va commencer par... Euh... On va commencer par une enveloppe de Marc. Je me, je me mets de la pression. Là. Je n'ai même pas fini de rouler. Là. Comment ça va? Ça va-tu bien? Pas facile la vie. Pas facile personne. C'est dur. Là, je t'ai écœuré de ma job, mon chum. Ouh, je t'ai tanné. Non, mais elle a demandé une job. Là. Je ne peux pas lâcher. Je ne peux pas lâcher ça de même, une job, hein? des responsabilités à payer. Alright, les boys, on lâche pas, on lâche pas. On va fumer du Pink pinkou de San raphaël Je me suis procuré à la SQDC de l'Acadie. Salut à tous les employés de tous les SQDC du Québec. Vous faites de l'excellent travail avec les outils que vous avez. Alright. On a le hâte de savoir, qu'est-ce qui arrive avec Zenabis, hein? Je suis content, là, que euh, plusieurs d'entre vous, là, euh, vous le savez que ça coûte 12 cents, là, en ce moment, là. Vous le savez, puis je suis super content que vous le saviez. Euh, que vous le sachiez, hein, que vous le sachiez. La misère, les boys, la misère. Demain, Demain ou après-demain, euh, ma prochaine vidéo, ça va être euh, les capsules, les capsules, tout de suite en faisant de travailler, je vais en prendre, euh, je pense que c'est seulement 8 mg, vu que je suis un consommateur de cannabis, peut-être que je vais en prendre 2, euh, parce que je suis un gars qui fume beaucoup, donc peut-être que je vais en prendre deux. OK, ça, ça goûte la rose, man. OK! Je suppose que vous avez de la limonade rose, moi je trouve ça goûte la rose, la fleur. On roule ça. Merci d'avance. Tabarouette, ouais, man. Le tube tout. Alright. Oh, la compagnie Indiva. Hein? Pas Sativa. Pas Indica. Indiva. C'est. C'est-tu super bon marketing ou pourri à l'os? Ah, moi je trouve que c'est pourri à l'os. T'es là? T'as-tu déjà fumé euh, la paire de.. Indiva? Un Sativa, tu sais non, non, non, la compagnie Indiva. De quoi tu parles, man? <coughs> Indico Sativa. Je te parle pas d'une variété. Je te parle d'une compagnie. Une compagnie, man! La compagnie, elle s'appelle Indiva. Ah, ben, mec, ça va être compliqué, man. Alright, merci à Marc. Euh, le white russian on a vu ça hein, Indiva c'est une nouvelle compagnie et puis euh, j'ai entendu des, des, des bons commentaires euh, de la part de Marc par rapport à Indiva donc on va mettre ça de côté la vidéo elle va être plus tard là dessus on va faire un peu de recherche, regarder un peu les prix vraiment une grosse compétition entre les compagnies pour prendre une part de marché dans les prix roulés euh, moi je regardais toujours les 3,5 le cannabis séché, les 3,5 grammes. Et puis là, c'est un cadeau d'un abonné qui m'a donné un joint préroulé que j'ai été obligé d'aller sur le site de la SQDC, commencer à regarder ça, les préroulés, les prix, tout ça. Puis c'est là que j'ai remarqué qu'il y avait une soixantaine de joints préroulés. Soit des variétés différentes, soit des formats différents. c'est pas tous des joints de 0,5 grammes. Il y a des compagnies qui font des joints de 1 gramme, c'est des très, très, très, très, très gros joints. Euh, pour vous donner une idée, 1 gramme, moi, vous le savez, je fais 3 joints avec 1 gramme. Euh, peut-être que là, peut là j'ai augmenté, peut-être que je faisais des 0.4, peut-être 2 joints et demi. 2 hein? joints, 0.4, 0.4, fait 0.8, et puis il va manquer un petit point 2 hein? En tout cas, on va lâcher les mathématiques pour ce soir. Merci pour le White Russian euh, joint pré-roulé. Merci à Marc. On va ouvrir un deuxième de Marc. On va ouvrir une deuxième enveloppe de Marc. Merci mon chum. Euh, Marc, il me parle à tous les jours sur Instagram. Toujours intéressant de te parler. Oh non, je n'ai pas déchiré l'enveloppe. Non, je n'ai pas déchiré l'enveloppe. Euh, Jack Herrer! Encore de la compagnie Indiva! Et puis quand je regarde à l'intérieur là... Je pense que c'est pas l'original ça... Non! Je pense qu'à l'intérieur, il, y a, à il y a mis... Toi t'as pris un ciseau toi aussi hein? Oh non! C'est du cannabis... Pris, sachet, avec un, un joint brûlé! Qu'est-ce que tu me dis là toi là? Donc il y a du White Rhino à l'intérieur! Ça, c'est du White Rhino qui est à l'intérieur, d'accord? Non, on n'est pas live, on n'est pas live ici. Donc, il y a du White Rhino de Emerald Health. Et puis, à l'intérieur, il y avait un joint pré-roulé de 0,5 g de Jack Herrer de Indiva à 17,59% de THC. Donc, on va mettre ça ici. Donc, si je me trompe... Euh Marc, va m'écrire sur mon Instagram, là. Donc, <coughs> j'ai un joint pré-roulé Jack Herrera de Indiva et le White Russian de Indiva. La misère avec Indiva, le gros, déjà, je suis capote. Je ne veux pas m'habituer à ça, là. Puis, tu sais, il y a une compagnie. Ah, fuck, j'aime pas ça, mais j'aime pas ça. OK, j'ai un joint pré-roulé Jack Herrera, J'ai un joint pré-roulé White Russian. J'ai deux joints pré-roulés de Indiva. Et j'ai du cannabis séché, le White Rhino de Emerald Health. Merci à Marc. Encore une fois, je mets ça de côté. On va avoir des vidéos à faire sur des produits de la SQDC, les boys. OK, troisième produit. J'ai aucune main idée. Ça va être un autre produit euh, similaire. Euh, on fait la grosse boîte. Je pense que la grosse boîte. Il euh, y a la grosse boîte. Il y a ça ici aussi. Ça, je pense que je sais c'est quoi. Euh, on roule ça. On roule ça. On roule ça. À l'intérieur, quand je touche, j'ai l'impression que c'est un 15 grammes là, de, de, de la SQDC. Mais je pense que c'est peut-être pas 15 grammes qu'il y a à l'intérieur du contenant. Donc, c'est un gros gros 15 grammes là, de Aurora Blue Dream. On va ouvrir ça. J'espère qu'il y a un message, hein. Parce que là, je ne suis pas préparé pour euh, pour dire euh, c'est qui qui est le. Bon, il y a un gros sac à l'intérieur. On va sortir ça ensemble. Oh, ça sent, man. Hein? Ça sent qu'est-ce qu'elle avait dedans aussi. OK. Plein, plein de sacs. OK. Silver A's à l'intérieur de ça. Hey mon gars, t'as des grosses quantités. Des grosses, grosses quantités. Cookie couche. Tabarnak. C'est de si grosse qualité que tu m'as donné, même Là, là. Faut que je trouve le nom. LA Confidential. Hey, c'est de, de la grosse qualité en plus. là. C'est des grosses quantités que tu m'as envoyées. Non mais beau, man! Ah, man. C'est super beau! Dab bah, ouais, man! Elle confidential, Cookie Kush, Silver Ace, hey! Il faut vraiment que je trouve le nom, les gars, Je vais en mettre ça, je suppose. C'est plusieurs boys qui sont mis à. Je pense qu'ils sont 4 gars ou 6 gars. Purple Ace! Pire, il y a de l'air. J'ai hâte d'essayer ça. Il y a des grosses quantités, les boys. Couche couche, ça, ça doit être tout. puis le pure couche. Ça, ça doit être tout sur internet. 2, 4. J'ai 6 variétés là. Ça a l'air vraiment impressionnant comme qualité là. Euh... Vraiment impressionnant là. Euh... Qualité grill, là. ok? Tu me suis là? Euh... Je vais faire vraiment attention à ça. Je vais essayer de fumer ça le plus vite possible pour ne pas perdre de terpene. Euh, un petit bonjour à Ouji Salut mon chum. Écoute, les gars qui m'ont donné ça, là. C'est sûr que quand je vais faire la vidéo, les boys, euh, je, vais, je vais avoir les, les noms en, en liste. Écoutez, on va aller voir, rester là. Hey les boys, euh, je obligé de payer ce stop. C'est Olivier, man, qui m'a tout donné ça. C'est un seul gars. Écoute, man, euh, Olivier, t'es un malade, man. Euh, c'est des grosses quantités que tu m'as donné là, c'est vraiment de la qualité j'ai même pas, je l'ai regardé juste un peu là, Puis, bro, man, il y a beaucoup d'argent là-dedans là. tu m'as donné à peu près 2-3 grammes de chaque, t'arrêtes juste 0.5 c'est assez, les boys, c'est de la grosse qualité, Olivier, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est incroyable. Merci à tout le monde qui me donne des dons. Merci vraiment. C'est vraiment super. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Alright, on va garder celle-là pour la fin. Merci à Marc. Merci à Olivier. On essaye la grosse boîte. Alright, hein? ça a été.. Euh, on est tous curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ça. J'ouvre ça maintenant. C'est très léger. Très, très, très léger. C'est la largeur de, de, de mon corps. C'est très léger, je sais pas c'est quoi, je sais pas c'est quoi, je sais pas si c'est une joke. Alright, on est là, c'est un message. Bon, il y a une lettre à l'intérieur? Tu as juste pris une enveloppe de même. Il n'y a rien dans l'enveloppe, j'espère. Mais hein? ben, moi, j'espère. J'espère qu'il y a quelque chose OK, ben ça vient de Benoît. Ça vient de Benoît. Je pense que Benoît s'est acheté un T-shirt aussi. Faites comme Benoît. Allez, vous achetez un T-shirt. J'attends le facteur. Hein? Le facteur est passé. Donc, allez voir ça. Euh, il m'en reste pas beaucoup, les boys. Dégustation. Le OS 130 va, les boys. Le OS 130 Setiva. Euh, THC 18%, emballé le 18 décembre 2019, bonne dégustation, PS, y a rien dans l'enveloppe, j'avais pas de feuilles, merci Benoît, donc on va voir ça, et voilà, merde t'es pour elle. ok, alright les boys, ça a vraiment pas passé, ça a passé inaperçu. Le OS 130, j'ai l'enveloppe ici. Hey, il m'a mis ça dans un contenant de Galliano, Broken Coast. Juste euh, ouvrir ça, juste pour voir que ça a de l'air. Ça va, ouais, tu une grosse cocotte, hein? Il me l'avait dit, il me l'avait dit euh, sur Instagram. Merci beaucoup, Benoît. Je vais pas la casser. Ce qui est squeezé avec euh, le papier sur le côté, là. Bonne cocotte, man. Hein? C'est ça que tu me disais. Alright. Merci beaucoup. Alright. Je <rire> me mets de le mauvais sens. Alright, les boys. On va essayer de garder ça en échantillon et puis on va pouvoir euh, mettre une photo sur Instagram Weed Indie Command. Merci Benoît. Donc on a un échantillon ici le de OS 130. Puis on sait que le 1 ça représente une variété, euh, c'est bien ça. Hein? Puis 30 c'est le sativa. Donc on va essayer ça. Merci Benoît. Merci Olivier, merci Marc. Et le troisième cadeau ici, de Marc. Hey, le facteur est passé. Je suis vraiment content, les boys. C'est super généreux. Alright, alright. Petit message de Marc: Durga Mata de Emerald Health. Pierre hey, ton boveda là, le Pas Boveda, Le beau ici là. Il est pas efficace. C'est pas efficace pour l'humidité. Euh, je sens vraiment la gélatine, mais c'est pas comme le boveda. Hein. C'est pas la même euh, technologie, qu'on pourrait dire, te technique. Mais euh, je trouve que lui, peut-être qu'il garde plus les terpènes, plus les arômes officiels, originaux, mais moins, moins efficace pour l'humidité. C'est le début de, des, des tests que je commence à réaliser. Il m'a l'écrit, il m'a écrit, écrit Marc, euh, produit très sec. <coughs> il a lui-même ajouté un sachet Boost euh, pour moi. Donc, euh, merci à Marc, euh, 17%, le Durga Mata. On a connu le Durga Mata 2, un produit avec CBD de Namasté. Hein, Namasté, c'est la marque de commerce de Zenabis. C'est Zenabis global sur Internet. L'action la, à la bourse. Euh, mais c'est Zenabis, Zenabis. Et ah, puis on sait que Namasté, hein, c'est une marque de commerce. Il y a aussi une compagnie. On connaît pas ça à la SQDC, Mais c'est une compagnie Namasté qui, qui est à la bourse. Et puis euh, elle se spécialise là, dans un gros site Internet, je crois. Là, en tout cas, les boys, merci à Marc pour le Durga -Mata de Emerald Health qui n'a pas de CBD. Merci à Olivier qui m'a envoyé du cannabis euh, 4A euh, qui me faisait penser là, à, à des, des, des affaires comme OG Puff et tout ça. Et puis, euh, merci à, à, Benoît, à Benoît pour le OS 130 dans la super grosse boîte qui a euh, marqué l'intérêt des abonnés sur Instagram, qui se posaient beaucoup de questions, à savoir si je savais, si je savais qu est ce qu'il y avait à l'intérieur de la boîte. Donc, euh, hey, on n'a pas vraiment fumé de pinkouche. On va prendre une puff ou deux, hein, s'il vous plaît. Donc, comme je vous dis, je vais faire euh, les capsules, hein, les petites capsules. Euh, demain, je vais essayer ça dans la prochaine vidéo. C'est des 8 mg. Je vais sûrement en prendre 2. Euh, je vais les prendre avant dîner. Donc, je vais avoir l'estomac vide. Donc, j'imagine que ça va être ça que je vais digérer en premier. Donc, peut-être qu'ils vont faire ça un peu plus fort. Donc, 8 plus 8, 16 mg. Euh, on ne connaît pas. On connaît pas ça à Winman encore. Les, les, les edible. Les, les edible, hein, c'est les produits comestibles. Hein, les, le, le manger, les, les, les, les pelules, les capsules. Donc on va commencer avec 16 parce que je suis un fumeur euh, habitué. Donc euh, plusieurs abonnés m'ont suggéré d'en prendre plus qu'une. Euh, je vais en prendre deux. Je vais en prendre deux pour commencer. Et puis on verra après euh, selon les effets, qu'est-ce que ça donne je penserais peut-être pas reprendre une troisième pelule, mais peut-être prendre un joint pour compenser. Mais vu que je ne vais pas avoir fumé euh, de la journée, euh, je ne fume pas avant le travail. Donc euh, j'imagine que deux pelules, veut veux pas. Je vais avoir une petite petite effet. Genre, je sais pas, euh, au moins un joint de genre à 10% de THC. J'espère que tu me comprends quand je te dis ça, là, un joint de 10% ou un petit joint de 12%, un petit joint de Bayou, tu me suis. Donc c'est une capsule considérée euh, de marque Pinkush. Euh, il y avait le taux de THC je crois dessus ou je ne sais plus trop comment. Je ne suis pas habitué avec ça, je connais pas beaucoup ça. C'est un cadeau d'abonnés. Je pense que c'est Dominique, je ne vais pas me tromper. Euh, J'ai hâte d'essayer ça. Je suis vraiment curieux. Les abonnés sont vraiment curieux de savoir là, ce qu'il y en a de ces capsules-là. Est-ce que c'est efficace? Euh, aussi, la durée. Combien de temps ça dure? Parce que ce pas donné. C'est vraiment assez dispendieux. <coughs> Et puis, vraiment, là, ça l'équivaut à un joint de quoi? Hein? Un joint de 10%, un joint de 23%. <coughs> Peut-être que juste avec le nombre de milligrammes, vous êtes capable de faire le calcul. Peut-être qu'il y a des calculs mathématiques à faire, puis qu'on va tout de suite à savoir. Mais peut-être, est-ce que no notre corps s'habitue différemment à une personne, à un autre Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que, quand que je parle de ça, est-ce qu'un corps peut être plus tolérant à, à ce genre de cannabis qu'une autre personne Peut-être qu'il y en a qui... qui tu sais, il y en a, y en a là, qui... qui On entend ça, qu'il y a peut-être 1% des gens là, que, que Ça marche pas le cannabis, là. ils virent fou, là. C est, c est ça ne marche pas du tout, du tout, du tout. Donc, euh je viens de répondre à la question. Euh, c'est Tout le monde ne ne, ne, ne, ne... ne... Agit pas de la même façon, ne réagit pas à, de la même façon au cannabis. Donc les capsules, ça doit être la même chose. Vraiment hâte, vraiment hâte de faire ça. Euh, je les ai mis là, sur mon portefeuille, c'est sûr que je les oublie pas. Et puis, euh, on va essayer ça. All right, les boys. Le facteur est passé. Va t'acheter un t-shirt, s'il te plaît. Il n'en reste vraiment pas beaucoup. Encouragez-moi, s'il vous plaît. J'ai pas le goût de rester pogné avec ça. Euh, ça fait deux éditions que je fais. Euh, J'attends le facteur. Euh, L'autre, c'était... Quoi, Tommy? Tu tabac dans ton joint. Décalisse. Et puis, le troisième T-shirt s'en vient. Il faut juste m'encourager pour euh, le... ce T-shirt-là. -là, J'attends le facteur. Donnez-moi un pouce. Et puis, euh, on se revoit très bientôt. Euh... Peut-être dans un live. Ciao